Bonjour à tous, très très bienvenue au d'amour des Oiseaux. J'ai une magnifique communication à vous faire. Euh, depuis quelques jours, euh, j'ai ressenti quelques euh, euh, communions de lumière sur la Terre, des moments où euh, il y avait suffisamment de personnes à émettre une énergie très élevée pour qu'il y ait une communion suffisante sur toute la planète. Alors, les efforts n'étaient pas encore suffisants. Euh, mais voilà, c'est un... Les cœurs se réveillent, ils se lèvent, s'élèvent. Le nombre de participants s'accroît, je le sens, au moment où je te parle, je, je communique directement avec ça. Les énergies sont actuellement extrêmement élevées. Il n'y a pas que euh, les énergies qui sont créés par les êtres de lumière, les artisans de lumière, les serviteurs de paix, euh, tout, tous ceux qui sont sur la voie du cœur, euh, qui travaillent dans leur cœur à émettre les plus pures énergies, quelle que soit leur technique. Il y a aussi euh, l'ensemble, je peux te le garantir, te le certifier encore une fois depuis... Euh, depuis le cœur de mon ventre, donc euh, depuis, depuis le lieu euh, christique en moi. Oui, parce que c'est là qu'il se trouve, la 5D en soi, elle est là, elle est au creux du ventre. Bon, euh, passons, j'expliquerai ces choses-là sur ma chaîne YouTube. Bref, ici, je vais te dire que l'ensemble, entends bien, l'ensemble, des êtres et des esprits bienveillants. D'où qu'ils viennent Je veux dire de tout notre univers, principalement de toute notre galaxie, notre galaxie natale, notre, le, le, le, le cœur-mère de notre lumière, je ne sais pas comment dire ça autrement, sont là et émettent à la toute puissance de leur énergie en permanence donc là en ce moment c'est... attends je suis un peu nue il y a de quoi hein, dans les circonstances où on se trouve les, les, les esprits, les émotions sont, sont un petit peu euh, un peu plus sensibles encore et tant mieux, c'est pour le meilleur parce que parce que le rayonnement général hein, qui euh, dans laquelle la, notre planète mère est baignée actuellement, dans laquelle nous sommes tous baignés actuellement, est extrêmement élevée. Elle est magnifique. C'est une bénédiction. C'est une une grâce infinie. Et euh, j'ai euh, chaque fois... Alors ça, c'est le petit truc que je donne à tous. Euh, je, je vous invite tous et aussi à faire passer le mot... Parce que euh, notre soleil, euh, c'est euh, principalement, si tu veux, sur euh, dans son rôle, hein, euh, sur le plan euh, interdimensionnel, hein, c'est d'être un excellent, le meilleur euh, transmetteur d'informations entre les différents éléments, euh, matérialisé, incarné du cœur de notre galaxie. Et ça, pour chaque soleil, là où il se trouve, si tu veux, tu vois, ce sont des émetteurs-récepteurs naturels, euh, entre autres choses. Ce n'est pas que ça. Euh, et donc, pour, ceux, pour tous ceux qui n'ont pas le soleil directement, qui, qui ne vont pas mettre le nez dehors, je vous invite à le faire vraiment euh, c'est extrêmement négatif qu'on soit tous confinés mais mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais si chacun nous prenons et ayons conscience euh, euh, que c'est extrêmement important euh, de, de prendre euh, par le regard, ne serait-ce que par les yeux hein, par le creux des mains aussi le creux des pieds aussi je vous donne ces trucs-là, par la nuque aussi les rayons du soleil euh, tout ça ce sont des points extrêmement importants euh, de régénération de purification, de réénergisation, euh, en quelques cinq minutes seulement, euh, tu exposes ces parties-là et euh, ça peut complètement euh, te nettoyer de l'intérieur euh, les énergies. Et particulièrement en ce moment, c'est extrêmement puissant par le soleil, lorsque tu te mets en communion avec le soleil d'une manière ou d'une autre, mais directement directement. Fais-le directement. Sors dehors pendant une heure. Si tu as droit à une heure, prends une heure par jour. Parce que cette heure-là, elle va te transmuter, elle va te transcender, elle va te nettoyer complètement, tu vois, te débarrasser de... Tout ce qui ne va pas, elle va te nourrir et, et te purifier complètement et t'apporter une excellentissime énergie. Je t'assure, c'est quelque chose de, de juste merveilleux ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît, partagez. Euh, c'est super important. Euh, rien qu'en faisant ça, c'est-à-dire que chacun... Parce que souvent, là où on vit, et la plupart euh, vivent en ville, ils n'ont pas un éclairage véritablement naturel, ils n'ont pas un, un lien direct avec le soleil. Et en ce moment, je vous le dis, c'est super important parce qu'on reçoit directement les informations, les meilleures réinitialisations directement par les rayons du soleil. Bon, n'allez pas vous cramer les yeux en regardant en face le soleil, hein. je n'ai pas dit euh, n'importe quoi, d'accord, mais d'accord. Voilà, mais euh, voilà, allez-y, faites-le, testez, chacun suivant sa sensibilité, vous allez voir comment vos énergies mais s'élève bien plus qu'elles ne le faisaient les années précédentes lorsqu'elles étaient en contact avec le soleil. Il se passe autre chose. Il se passe autre chose. Ce soleil est en train de nous renvoyer, qu'il le veuille ou non. Hein, c'est pas euh, euh, le soleil, c'est pas une conscience, c'est pas un esprit à part, d'accord Il fait partie intégrante du champ électromagnétique auquel nous nous appartenons, qui appartient à la terre, etc. Voilà, okay. euh, donc il reçoit et il nous transmet ses énergies. Que l'ensemble des êtres qui sont euh, en attention, en cocon, en protection, en, en émission de paix euh, euh, divine, pure, blanche, euh, tu vois, christique, euh, la plus élevée, euh, la plus bienfaisante et douce et aimante et réparatrice, sont là actuellement. Alors profitons-en et devenons non seulement profitons-en pour nous-mêmes, hein, pour nous nettoyer, nous purifier chaque jour, nous réinitialiser chaque jour, euh, faire de chaque journée la, la meilleure possible. Euh, quoi qu'il se passe, hein, pour l'instant, voilà, on est en confinement, bon, Bon ben bah voilà, c'est une façon d'en profiter de manière extraordinaire pour faire élever euh, l'énergie dans les maisons. Tu vas voir à quel point. Euh, je t'invite à aller voir mon souffle bouclier aussi. Ce que j'en dis, c'est une technique. Bon, c'est c'est simple, mais ça prend un petit peu de temps de persévérance, comme toute forme de chose qui a une certaine valeur véritable. Voilà, en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose que tu dois créer par l'exercice, par ta persévérance. C'est simple, mais c'est extrêmement puissant. Voilà. Euh, donc euh, voilà, toutes ces choses conjointes, élevez le plus possible vos énergies. Tout le monde même les enfants, quel que soit l'âge, tout le monde peut le faire. Voilà, faites-le et ça va euh, transmuter toutes les énergies qui sont en vous, tout autour de vous, dans vos relations avec les autres. Tu vas voir à quel point ça va complètement transmuter l'énergie et donc euh, tout ce qui pouvait y avoir éventuellement comme souci, peut-être totalement purifié, nettoyé pour le meilleur, réinitialisé, récentré. Euh, et on repart à zéro, mais dans d'excellentes énergies, tu vois, avec une disposition qui est juste idéale, parfaite, à condition simplement euh, d'en de, tenir compte et de surfer hein, sur euh, cette merveilleuse énergie et puis de participer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est d'être le relais, d'être le relais pour tous les autres, euh, pour tous ceux qui s'éveillent à, à, à recevoir ces énergies merveilleuses dont on est baigné en ce moment. Mais si on reste dans les maisons, et qu'on n'en a pas conscience et qu'on ne le sait pas, eh ben euh, on n'est absolument pas autant nourri que si on est conscient que si on va dehors pour les recevoir que si on comprend que si on les ressent d'accord et puis euh, qu'on simplement avec son intention qu'on laisse librement notre corps qui est aussi un émetteur récepteur naturel pour renvoyer tout ça renvoyer tout ça partout partout partout partout partout partout, partout. voilà et autant autant que tu peux et chaque fois dans la journée quoi que ce soit qu'il arrive des mauvaises pensées ou quoi des informations encore pas agréables et tout vas-y rappelle-toi de ce moment que tu as ressenti et remets-toi dans ces conditions, dans cet état. Parce que tout est condition de l'état dans lequel tu es. Ça, c'est encore le bas du grand alignement. C'est ça, c'est pour ça que les uns et les autres, ils prennent certaines substances et tout, les chamanes, etc. Bon, ne prends pas de substances, c'est pas ce que je veux te dire. Ici, il n'y a plus besoin, tu vois, quand tu reçois une énergie pareille, mais tu oublies, tu t'imagines même pas ces choses-là. Tu vois, je veux dire simplement, c'est l'état... Dans lequel tu es, qui fait ce avec quoi tu te rends compatible. Tu comprends C'est pas seulement ce qu'il y a dans ton âme. Voilà. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé. L'état dans lequel se trouve l'âme, hein, et de la blanchir, et puis de la nourrir non seulement d'amour en permanence, à chaque fois que tu y penses, de d'entretenir et de chérir cette véritablement, hein, depuis ton cœur, va enfin, le ressentir, tu vois, avec ton âme et de la nourrir des plus belles choses et à chaque fois que tu as des informations euh, aussi pénibles soit elles à entendre, la vérité est nécessaire pour savoir ce qu'on l'on a à faire et donc c'est là que tu dois intervenir et être maître à bord de ton vaisseau, le seul pilote commandant à bord de ton vaisseau d'amour et de lumière en décidant de ce que tu fais de cette info qu'est-ce que ça va être pour toi, comment tu te places par rapport à ça, donc prends ton temps reste calme tu vois à chaque fois que tu reçois des infos essaie de rester calme ne t'aligne pas pour incarner n'importe quoi ok euh, ne reste pas dans ton coin sombre et tout à nourrir de, de, de, euh, des inquiétudes des, tu, sinon tu vas aimanter ces trucs là tu vois, c'est pas la bonne, c'est pas du tout la bonne, la bonne, le bon cap, ça. Le bon cap, c'est de prendre les choses en main, de te dire, OK, je suis au courant, bon, ça va. Quelle disposition je prends, alors? Qu'est-ce qui est entre mes moyens pour faire ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Qu'est-ce qu'il y a de moins cher? Qu'est-ce qu'il y a de plus accessible, etc. Prends le temps de réfléchir. Voilà Et petit à petit, tu vas dessiner, en fait, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça En fonction de ce qui est réellement possible. Et puis, en optimisant au maximum, et eh bien là-dessus, tu peux encore ajouter des énergies extrêmement élevées pour baigner tout ça, et qui va lui apporter une protection maximum. En demandant à être guidé en permanence, tu vois, pour le meilleur, à être dans l'abondance à chaque instant, vertueuse de tous les biens euh, faits du ciel et de la terre, tu vois tu peux euh, exprimer ces choses-là afin de que ton âme, euh, entre toi et ton âme, les choses soient extrêmement claires, aussi claires que possible. Donc choisis, euh, choisis les mots qui sont les tiens, hein, afin, parce que c'est ça, c'est ce que euh, réellement, euh, c'est l'interprétation réelle dans, le, dans, dans la chair de ton corps, tu vois, qu'il y a, que tu donnes à tel ou tel mot que tu emploies qui va s'incarner. D'accord il faut bien comprendre ça aussi, ça, ça fait partie du des... B à bas de l'alignement, voilà. Donc, je te recommande d'aller sur ma page de blog pour voir si tu ne sais pas ça encore. Euh, N'hésite pas, il hein, n'y a encore pas beaucoup qui m'ont vu, ne hein, t'inquiète pas, hein, ça fait que deux ans que j'ai commencé. Euh, c c voilà, donc, au champ d'amour canalblog.com et sous le petit texte d'introduction, tu as directement une sélection des di différentes vidéos qui me paraissent les plus importantes. C'est gratuit Voilà. Alors, n'hésite pas, <rire> pas à essayer à pratiquer. À pratiquer tous les jours, c'est très important. Parce qu'en fait, on, on fabrique, on édifie son corps d'éternité en faisant ça. Et toute autre chose, encore plein plein de choses que je vais expliquer petit à petit. Euh, voilà, mais... Pardon, mais il y a tellement à dire... <rire> Bon, alors voilà. Euh, merci de ton écoute. À très bientôt. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse de tout mon cœur et dans le cœur. À tout de suite ici et maintenant pour le meilleur.